Comment les gendarmes, ils sont débordés, quoi Ah bah ben, quand ils sont pas à Ouestreham à éteindre des feux, ils filent la bure pour... Euh, les pompiers Et Quoi, les pompiers Le feu Hein ah, Oui, oui. Je vois où est ta confusion. Non, parce qu'en fait, euh, les pompiers sont là pour euh, maîtriser des incendies, qui sont donc des feux non maîtrisés, violents et destructeurs. Tu vois, par exemple, si, si tu fais un feu dans ta cheminée, eh bien, tu n'es pas censé appeler les pompiers Non Sauf si tu oublies un tissu dessus. Bon, ça va c'est arrivé qu'une fois On peut peut-être passer à autre chose, non Donc, pour ce qui est des feux maîtrisés, pacifistes et en menaçant, là, tu peux appeler les gendarmes. Mais parce que c'est absolument agaçant d'avoir chaud, ça. Mais c'est insupportable, oh là là Surtout quand tu vis en Normandie. Et dehors de surcroît Ah, bah ton corps n'est pas habitué. Mais tu pourrais connaître une sensation de bien-être passagère intolérable. Regarde. Par exemple, lundi prochain, il va faire moins de 10. Moi, je mettrai un point d'honneur à me tenir en faction devant mon radiateur de manière à ce que personne n'y ait accès. Hein. Ah, mais c'est la moindre des choses. Ouais, il y a une super talasso à Oostreham. Piscine chauffée et tout. Euh, piscine chauffée. Allô, la gendarmerie Oui, je vous appelle parce qu'il y a des gens qui font chauffer leur piscine. Ah, ben bah, c'est intolérable. Oh, le cornu est venu à Bure, tiens. De qui Comment ça, de qui Ah, le cornu de qui <rire> Il a. Toi si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Monsieur le Cornu, le secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'écologie et de la transition solidaire. Et eh, oh, tu me il est venu pour discuter. Dommage que 500 gendarmes aient eu la même idée le même jour. Ah bah ça c'est pas de chance, hein. un peu de nuit au débat. Avec beaucoup de monde, les hélicos, les bulldozers. On s'entendait plus parler, dis donc. Non mais t'imagines, toi t'as prévu une soirée intimiste de 15 personnes environ. Et là t'as tout un escadron qui débarque Ah bah c'est pas évident hein Toujours délicat hein Je te dis c'est toujours délicat, ben oui. Surtout que je vais te dire un truc, je déteste être en rate de tu. Ah mais je.. Bon, euh, tu seras pas étonné d'apprendre qu'ils ont tout saccagé Ouais, 500 personnes. Mais tout! Hein. En plus, c'est dommage, parce que je suis sûre qu'ils n'ont même pas pu discuter du sujet de fond. Enfin, les milliers de mètres cubes de déchets toxiques qu'ils veulent enfouir sous terre. Pour la énième fois, ce n'est pas parce qu'on enfouit des choses sous terre qu'elles disparaissent, ok? Non, mais ça fait des années qu'on vous le répète! On dirait que le. ça rentre pas, quoi! C'est valable pour tout, en plus, hein! Les comptes offshore, les emplois fictifs, les affaires de harcèlement sexuel. Vous avez beau, comme ça, enfouir, enfouir, enfouir! Ça finit toujours par vous péter à la gueule, hein! C'est dommage, tu vois, parce que pff, suffisait de demander aux habitants de Bure, ils hein, vous l'aurez dit si vous les aviez laissés parler. T'as vu la nouvelle série française qui bat tous les records d'audience Comment ça, non Mais si, c'est obligé que t'en as entendu parler Elle a même traversé l'Atlantique Ah mais il y a un casting de malade, hein jean Reno, Nathalie Baye, Lynne Renaud... Non, c'est pas les ch'tis d'eux, non. Lynn Renaud, elle a joué dans d'autres trucs. Euh... En tout cas, là, c'est un truc, mais euh, grandiose, quoi. Le testament de Johnny. Alors, le pitch. Euh, en gros, c'est une meuf qui a perdu son emploi, euh, son mari, et du coup, elle empoche tout l'héritage. Sauf que le mec, il avait eu plusieurs femmes avant, donc des gosses, et euh, ça se chamaille en mode oui, euh, non, mais la maison, elle était pas vraiment à moi. Franchement, c'est dégueulasse. Ah mais passionnant. Tous les jours, il y a un truc que moi, je suis. Oh, non, par contre, on sait, c'est un cancer qui l'a tué. Comment ça, d'habitude, c'est les scorpions. Non mais euh, c'est une production française, ok. C'est pas non plus le nouvel Indiana Jones quoi. Euh, bah Jean Reno, il joue le rôle du mec qui arrive et qui fait. Oh, euh, franchement, euh, c'est pas très cool. Et hein. Mitchell aussi d'ailleurs. Ok, ils auraient peut-être pu un peu plus bosser les dialogues. Ah attends. On va savoir qui c'est le prochain guest dans le nouvel épisode. Thanks. 4, 3, 2, 1. Wouah Oh C'est dingue Tu crois qu'il va les emmener camper au haut d'une colline et tout Taper dans un tronc d'arbre, faire un feu de camp Oh, attends. Allô la gendarmerie Oui bonjour, je vous appelle en fait parce qu'il y a Pascal le grand frère qui est en train de faire un feu de camp avec Eddie Mitchell. Ah bah je vous en prie. Bonne journée à part